Moi justement, je m'appelle Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer en fait le casque audio de notre petit personnage. Et du coup pour faire ça on va utiliser cette fois-ci une image de référence. Image de référence c'est que l'on va afficher à partir du UV Editor euh, de Blender. Et du coup pour euh, changer le panneau outliner pour du UV Editor on va cliquer ici et on va aller euh, ici à côté sur UV Editor. On va cliquer sur Open et là, euh, je vais vous mettre une image en référence en description de la vidéo pour pouvoir euh, télécharger euh, l'image de référence du casque que, que je vais utiliser pour cette vidéo. Du coup là, j'ai mon image de référence, je double clique dessus et elle apparaît directement ici. Du coup là, ce sera super, super facile de travailler avec euh, une image de référence pour avoir euh, des proportions plutôt raisonnables. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, travailler avec un torus comme primitive de base, du coup on va faire un shift A mais avant je vais euh, faire ça ok je vais faire un shift A, je vais aller euh, dans les mesh et je vais cliquer sur torus ok, voilà notre, notre torus lié on peut le configurer déjà là de base ici c'est 48, je vous propose de mettre à 50 et également au niveau du minor segments de mettre ici à 25 au niveau du majeur radius, euh, bah là on peut mettre à la valeur 0.5 et au niveau du mineur radius, du sien à mettre 0.5. Ok, une fois cela fait, on va euh, appuyer sur la touche slash pour placer notre euh, torus au premier plan. Ensuite, on va aller sur la vue de face en appuyant sur la touche 1 et là on va aller en edit mode. Vous remarquerez seulement que euh, l'origine de mon objet est au niveau du cuisseur 3D. Donc, du coup, là il n'y a pas de problème, j'ai fait aucune modification dessus. Donc, vous appuyez sur la touche 1. Ensuite, on part en Edit Mode. En Edit Mode, on va déplacer notre torus comme ça sur l'axe des X. On va faire une rotation de 90 degrés. Comme ça, on va placer notre torus ici. Ok, là c'est cool. Du coup euh, ok dans la vidéo précédente on m'a posé la question euh, que genre lorsque je n'importe mon cube euh, le menu add ici disparaît et là c'est normal parce qu'en fait euh, lorsqu'on importe un objet dans blender lorsqu'on lorsqu'on finit de le configurer bah, le menu de configuration qui était présent ici disparaît en fait du coup là on peut plus le configurer du coup si on veut le reconfigurer il faut ou du moins, la méthode que je connais, c'est réimporter notre objet, supprimer l'ancien et reconfigurer l'objet qui a été importé. Et donc, euh, une fois déjà que, une fois qu'on a un autre Torus ici, si par exemple vous avez fait euh, des erreurs lors de sa configuration, le Torus lui, il y a quand même un moyen de, de modifier en fait ses configs. Genre, si on veut modifier sa taille, au moins son scale. On va faire un alt s. Du coup là maintenant vous voyez que je peux euh, modifier ses proportions. Donc du coup pour modifier ses proportions vous faites un alt et on ensuite s comme ça. J'ai là on a une forme qui ressemble à un donut. De, de, de, de donut. Du coup là je fais encore une petite modification. Ok donc je pars euh, sur ma vue de face et ensuite je pars en mode wireframe. Du coup, là, en Royal Frame, je vais essayer de couper, ici, chez mon torus. Et du coup, pour faire ça, je vais faire un Box Select. Comme ça, parce qu'en fait, c'est la sélection qui me paraît la meilleure à faire. Je vais faire un S, X, ensuite deux 0. Là, je valide. Ok. Je retourne en, euh, en objet mode. Je vois à quoi ça ressemble. Et je me dis que je... Peut encore couper un peu plus devant, du coup je vais venir couper ici. J'ai fait un SX 2 0. Du coup, là maintenant je vais déplacer comme ça. Ok, nice. Une fois que je déplace comme ça, je vais faire glisser ces vertices un peu devant. Du coup, je fais un Alt clic droit, je fais un Ctrl E et ensuite un H Slide comme ça. Ok, cool. Je vais smousser les vertices. Et je vais continuer en Edit Mode. Ok. Du coup, là, ce qu'on va également faire, c'est sélectionner plutôt cette loupe de vertices qui se trouve à côté de celui-ci. Du coup, je sélectionne ici. Je fais Alt et plus droit. Je pars sur ma vue de face. Et je fais un Shift D. Ok. Je déplace un peu devant comme ceci. Et je vais scrooder. Du coup, je fais mon E. Je déplace un tout petit peu devant. Je scale un peu, je fais encore un E, je déplace devant comme ceci, je scale encore, je encore, je scale, et je déplace un tout petit peu comme ça devant. Euh, je peux encore scaler comme ça. Et je déplace encore un peu. Ok, super. Ok, vite face. Euh, je vais encore escluder je scale encore un tout petit peu et je place ça ici euh, niveau proportion je regarde un tout petit peu à quoi ça ressemble et je scale encore okay. du coup je vais escluder cette fois-ci, cette fois-ci je me déplace sur l'arc des X, je scale un tout petit peu encore, comme ça Jusqu'à encore je déplace comme ça jusqu'à scale l'extérieur je me déplace. Je scale. Je scale encore un peu. Je me déplace. Et euh, là, je vais maintenant me déplacer. Sur ai l'ordre des X comme ça. Euh, ne vous inquiétez pas pour les détails. On va les peaufiner tout à l'heure. Ah, du coup là j'ai ça. Ok, je regarde mon image de référence, je regarde ce que j'ai fait et je vois que c'est pas du tout la même chose. Alors je vais tout d'abord commencer par foncer un peu les vertices comme ça. Je vais ajouter le modifier subdivision de surface mais juste sur cette partie. Du coup je pars d'abord en edit mode, je vais faire un L, je vais faire un P, je fais un by Part. Je vais créer un autre objet à partir de la sélection. Je retourne en objet mode, je sélectionne cette partie que je veux ajouter le modifier subdivision de surface dessus et je viens ici subdivision de surface je mets ma viewport à deux ok donc du coup là je, moi je vais retourner en edit euh, mode et je vais faire alt clic droit ici je vais faire euh, ctrl e ensuite je faire glisser les vertices comme ça ok du coup, ici, au milieu, ce que je vais également faire, c'est supprimer les vertices inutiles. Les edge loops inutiles, je veux dire. Donc, je vais faire ici un alt clic droit. Pour mieux voir les edge loop. je vous invite à cliquer ici. Comme ça, là, on les voit mieux maintenant. Ici, je fais alt clic droit. Je fais un X, dissolve edge pour supprimer les vertices inutiles. Du coup, de même, ici, au milieu, je fais un X, dissolve edge. Je vais faire un wireframe et ensuite un bord select comme ça, et je vais déplacer mes vertices pour que ce soit un, peu, un tout petit peu plus conforme par rapport à ma ref ici. Ok, du coup là j'ai ça. Je peux également euh, scaler et déplacer comme ça sur les X. Ok, cool. Euh, je regarde encore quoi ça ressemble. Et déjà ici en bas, on se rend compte qu'il y a un problème, un problème bizarre. Euh, du premier vieux, on, on pourrait dire que c'est un problème d'affichage. Et donc ce problème, on va le corriger tout à l'heure, mais je tenais tout d'abord à euh, diminuer un tout petit peu le scale ici. Ok. Et à déplacer un peu comme ça. Ok. Super, et donc du coup pour résoudre ce problème, euh, nous allons aller en edit mode, du coup on sélectionne d'abord la pièce, on va en edit mode, on va sélectionner tous les vertices en appuyant sur la touche A, et on va cliquer sur la touche espace, et du coup là on va taper euh, recalculate, recalculate outside, du coup on va cliquer ici, et du coup là ça va recalculer les normales, euh, les externes, et ça va euh, améliorer tout ça. Donc du coup là, notre problème est résolu. Et ici, on va tout simplement euh, arranger ça et ce qui est un tout petit peu vers l'intérieur, ce qui est un peu comme ça. Et encore ce qui est vers l'intérieur. Et enfin, on est en ce qui est vers l'intérieur. Du coup là, je vois vraiment pas ce que je fais euh, à l'intérieur comme ça, mais ça va. c'est pas trop, trop dérangeant Ok. Euh, je vais également faire une autre petite modif, c'est-à-dire en fait que ici je vais un peu déplacer sur l'arc des X. Du coup j'active mon proportional editing et je remonte le facteur et je déplace un tout petit peu. Comme ça. Ici je fais alt clic droit. Ici je déplace un peu. Et donc là je place ça ici ici je fais un alt clic droit je déplace un petit peu je fais un contrôle e et ensuite un edge slide ok cool super euh, bah, maintenant on va euh, continuer avec cette partie ici je fais un alt et clic droit des mon proportional editing et je vais excluer E, je scale un tout petit peu, je fais encore un E, je déplace vers l'intérieur, je, je déplace vers l'intérieur, comme ça. Ok, euh, je scale encore, je scale, je recommence les mêmes opérations comme ça. Et arrivé ici au centre, on va faire un M et ensuite on va fusionner tous les edges à un seul point. Du coup on va cliquer sur Add Center. Du coup une fois que on a euh, nos vertices du milieu sélectionné ici, euh, on va euh, couper en fait ici aux alentours. On fait Alt, clic droit, on fait un V. On sélectionne ici au centre, on fait un L. P, By the Part. Ok. Du coup, là, vous comprenez déjà un peu le principe. Donc, je retourne en est Mode. Je sélectionne cet edge. Euh, le vertice qui se retrouve au centre. Et je vais un tout petit peu déplacer comme ça, avec le facteur. Ok. Euh, niveau bordu ici, on va faire un contrôle R, comme ça. Et on va déplacer, alors j'ai des archives en Proportional editing et on va déplacer un peu comme ça. Ici on va sélectionner tous nos vertices et on va les placer comme ça. Ok, cool. Euh, ce que je peux également faire c'est diminuer les arrondis ici. Du coup on va faire glisser les vertices avec un edge slide et on va escaler un peu comme ça on va faire un slash slash de fa ici de même on va faire un s On fait ça en fait pour que les coins soient moins arrondis du coup même ici je vais faire glisser mes vertices comme ça ok je refais de nouveau un slash euh, je regarde à quoi ça ressemble euh, ce que je vais faire ici c'est diminuer un peu euh, la, la proportion donc je pars au edit mode je sélectionne tout je fais un alt s Ok. du coup là maintenant c'est un petit peu mieux et je vais devoir euh, modifier le scale de nos éléments ici du coup on les déplace d'abord comme ça et on les scale et on les déplace encore du coup sur ma vue de face euh, on a ça euh, niveau ici je vais également devoir faire une dernière petite modif. Euh, je vais aller en wireframe et je vais faire un box select ici pour déplacer un tout petit peu vers l'avant comme ça ok ici je fais un alt et puis droit, je fais un contrôle E et slide ok Et sélectionne ici, ici, je fais un un déplacement en arrière un déplacement en arrière comme ça et là devant on va frame, euh, je vais déplacer une sélection d'abord ici comme ça alors j'ai pas sélectionné jusqu'en bas je fais comme ça et je déplace un peu devant ok déjà là niveau détail euh, je suis plutôt content ok euh, ce qu'on va également faire c'est sélectionner nos trois pièces on va faire un slash vue de face et là maintenant on va ajouter le modifier euh, mirror du coup on sélectionne nos premiers éléments add modifier mirror second élément même opération et le dernier élément comme ça mirror ok du coup là c'est fait euh, déjà là je me rends compte que cette partie est bien trop petite donc du coup je vais devoir encore modifier sa taille désolé les gars donc ici je vais faire mon box select et je vais un tout petit peu scaler De même ici, j'ai fait un peu court ressorti ça, je vais un tout petit peu faire ça comme ça. Ok, voilà c'est plutôt pas mal. Euh, et donc euh, on va maintenant réaliser cette partie ici et pour faire ça on va utiliser un cylinder. Du coup on va faire un Shift A dans les mèches, on prend le cylindre ici. Là, on n'a pas besoin de trop artistes donc en général, je travaille avec 16. Et au niveau du keypad, on va mettre euh, nothing. Là. Ok, on part en edit mode. On va faire euh, une rotation. D'abord, on désactive le Editing, ici. Ok, on va faire. Voilà. Euh... Ouais. On va faire une rotation de 90 degrés. On va faire un S, X, comme ça et On a fait une rotation sur l'arc des Z maintenant de 90 degrés. Du coup là on a ça. On va placer ça ici en haut et on va scaler comme ça. Du coup là on va placer ça ici, on va scaler. Ok, vous voyez déjà un peu <rire> ce que je vais faire. Ici je fais un Z et je vais faire un box select, je supprime tous les faces qui se trouvent en bas du moins tous les vertices. Comme ça, on aura ça. Ok. Je reselectionne tous mes vertiges. Je scale un peu comme ça. Je dis place. Je regarde à quel niveau ça correspond. Ok. Là, c'est plutôt cool. Euh, on va également faire un sketch d'axe des Y en K. Ah, Du coup, ici, je vais mettre deux de loops de maintien. Parce que après, je vais mettre euh, le modifier subdivision de la surface et le modifier euh, solidify. Ok, déjà, alors on a ça. Ok, on va déplacer ça un peu plus en haut. Euh, si nos amis ici, on va les roter en edit mode. Du coup, on les sélectionne, on part sur la vue de face. Edit Mode, on les sélectionne tous et on va les déplacer comme ça et on va faire une rotation. Ok. Là on a ça. De nouveau, sur la face, notre élément ici, on va devoir euh, le modifier. Ok. Déjà là, je pense que pour cette pièce, on peut laisser cette taille ainsi. Du coup là, comme ça, on va venir ici et on va mettre ça là. Donc tout ce que on a fait actuellement, c'est placer ça un tout petit peu plus haut et ce qui est un tout petit peu comme ceci. D'accord. Cool. Ok. Du coup, on ajoute le modifier euh, solidify, on augmente la finesse comme ça. On ajoute le modifier subdivision de surface ici, on met la durée pour tâter, on smooth. Des détails ici en bas, on va tout simplement ajouter euh, une edge comme ça. On va ajouter une autre edge ici, comme ceci. Euh, niveau bordu, ici, on va faire alt petit droit ici. On va faire un S, Y, OK. Et donc ici je disais qu'on va sélectionner euh, cette loop ici. On va tout d'abord faire un Shift D, en place l'autre ici. On va dissoudre euh, cette artiste. D'abord on fait X dissolve. Euh, vertice, je fais de même ici on fait un x dissolve vertice parce qu'en fait ça ne nous intéresse pas il ne sera pas vraiment utile isol-vertice le euh, le modifier euh, solidify on va le supprimer alors du coup euh, je fais d'abord un ctrl-z alors il vient ici, je un ctrl-z en objet mode euh, déjà ici j'ai fait un x dissolve vertice Ici, j'ai fait un L, P, j'ai créé un autre objet à partir de la section. Et du coup, c'est cet objet qui se trouve là. Je vais supprimer le modifiant Solidify. Il reste uniquement avec la subdivision des surfaces. Ok, je pars en Edge Mode et je vais euh, maintenant extruder euh, comme ça. Extruder encore comme ça et extruder encore comme ça. Euh, ici, je vais déplacer comme ça, ok. Là, je vais faire un contrôle R, je mets comme ça, et je vais sélectionner tous mes vertices et ce est sur l'axe des Y. Je smooth tout ça, envoyer le frame, je fais un CTRL R comme ça ok cool avec ouais, là de face on voit pas trop euh, ici je vais un peu améliorer ça ok j'ajoute euh, mon, mon modifier euh, mirror comme ça et on va terminer avec euh, nos euh, casques euh, avec avec euh, le petit fil alors ici je me rends compte que sans le modifier solidify c'est un peu transparent vu de face et donc je vais ajouter le modifier euh, solidify sauf que je vais le laisser effectivement en bas de du modifier euh, c'est surface donc je vais devoir descendre ici et je vais euh, aller sur normal et autosmos ok du coup là je vais revenir ici je vais augmenter un tout petit peu la finesse d'accord du coup là maintenant sur la vite face on voit quand même un tout petit peu l'épaisseur ok du coup il va nous rester le fil qui se trouve là le fil comme d'hab j'utilise le, le euh, lacur paf parce que je l'aime bien on edit mode et je vais déplacer ici placer ça là je pars sur ma vue de face, je regarde que c'est bien positionné, ok c'est cool et je déplace mes points qui constituent ma keuf ma du coup je place ça ici, je vais faire une sorte de fil enroulé pour que ça soit un peu... Euh, genre... Euh, réaliste comme un vrai fil Et du coup ce que je vais me faire c'est placer un ici et euh, je vais je vais déplacer ça comme ça comme ça comme ça là maintenant ça sera beaucoup plus logique Ok, du coup je sélectionne mon fil, je pars dans les configs de Curve, et je vais aller dans géométrie Au niveau du Beaver, je vais aller au niveau du diff si je prononce bien et je pense que cette épaisseur on va la laisser parce que ce paramètre permet d'augmenter l'épaisseur de notre courbe de Bézier. Euh, de nos paf. Et je sais pas si c'est dans la famille des coups de baiser ou pas mais déjà ça euh, déjà on a nos profils déjà donc ici je vais un tout petit peu augmenter encore ici et je vais utiliser le modifier miroir pour créer son petit frère du moins son, son clone ok du coup là je vais un tout petit peu peaufiner des tailles et je pense que c'est plutôt pas mal cette pièce-ci ce que je vais faire euh, c'est que je vais la dupliquer donc déjà notre image de référence on n'en a plus vraiment besoin parce qu'on a déjà fini la modélisation de notre pièce donc l'image de référence je vais, je vais la remplacer par mon hotliner cette pièce-ci je vais la dupliquer du coup je pars dans mes collections je fais un shift D celle du bas, je vais euh, la cacher comme ça. Pour le début, je vais d'abord euh, réafficher tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bord select. Je vais créer une collection qui va contenir uniquement euh, mon élément. Du coup, là, lorsque je fais M, on me propose une option bizarre. dont Je ne connais pas quoi le mot « from Donc ça, c'est vraiment pas ce que je veux donc je vais plutôt venir ici, si le M ne donne pas vous venez ici vous créez une nouvelle collection la collection est se crée ici, on va la renommer en casque on valide tout ça on sélectionne nos différents éléments comme ça et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer tous les différents objets de notre de notre casque dans la collection casque et du coup maintenant ce qu'il disait c'est que la partie que l'on a euh, dupliquée en fait la, la copie ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, la cacher parce que c'est la version avec modifier Du coup, je vais ici et ici. Sur cette partie, je vais appliquer le modifier Solidify et je vais pouvoir euh, modifier ici. Donc, je vais faire un CTRL R comme ça. Je déplace là et je fais un CTRL R comme ça et je déplace là. Et donc euh, déjà on a quelque chose de plutôt euh, stylé niveau casque.